Euh, bonjour, donc j'ai Vincent Camus à ma droite et euh, Fabrice Jardin euh, à ma gauche, tous les deux euh, médecins au sein du département d'hématologie euh, du centre Henri Descrelle et également membre de l'équipe INSERM U1245 euh, à l'université à de, de, de Rouen. Alors ma première question va à, à Vincent Camus, donc qui est premier auteur. Euh, je, je on a discuté, tu, tu m'as dit que tu avais été formé euh, au CHU de, de Rouen, et puis ensuite que tu, tu, as, tu as fait tes études euh, et, et, et ton, ton internat à, à Rouen, euh, et donc tu es resté à Rouen. Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de t'intéresser à, à la biopsie solide, à la biopsie liquide euh, dans le, la maladie de Hodgkin donc, euh, le, le... La thématique de recherche, une des thématiques de recherche de l'unité INSERM 1245, euh, donc, qui est dirigée, dont, dont l'équipe est dirigée par, euh, par Fabrice Jardin, c'est euh, euh, l'étude des euh, mutations et des biomarqueurs dans, dans les tumeurs et dans les lymphomes notamment. Et donc, euh, c'est une expertise euh, euh, locale. importante, locale, à Rouen, euh, les techniques de biopsie liquide, d'étude de l'ADN tumoral circulant. Et donc, on a souhaité mettre en place une étude pour valider cette preuve de concept de façon prospective euh, dans un lymphome bien particulier, l'infome de Hodgkin. Alors, il euh, y a une, à peu près 60 patients, c'est une étude monocentrique hein, mm. euh, qui a la particularité d'être prospective et donc... Euh, où l'hypothèse a été faite a priori et l'inclusion a été prospective. Quels sont les caractères vraiment euh, originaux de cette cohorte par rapport à ce qui existait déjà dans la littérature Quelle est vraiment la valeur ajoutée de ce travail Alors j'ai vu qu'il y avait du PET scan euh, en plus. Oui, a, déjà le, tout le côté préanalytique est très solide parce que comme c'est une étude biologique qui a été construite pour faire des prélèvements d'ADN tumoral circulant à différents temps du parcours de traitement du patient, en pré-traitement, à mi-traitement, en fin de traitement, bah, tout le côté pré-analytique qui est très important pour les études d'ADN tumoral circulant avec un bon circuit des prélèvements, une congélation rapide après centrifugation, etc. Tout ça est solide parce que ça a été pensé pour euh, faire de l'ADN tumoral circulant. Donc, du coup, le, les résultats, euh, nous semble robuste parce que le préanalytique est bien maîtrisé mmh. et par rapport à ce qui était fait avant dans la littérature, on a un panel euh, qui est euh, simple de neuf gènes, qui est euh, facile à mettre en place mais qui, et qui, euh, qui est informatique, c'est-à-dire qui permet de trouver des mutations pour euh, 70% des patients et, et après de pouvoir les suivre euh, au cours du traitement. C'est ça. Donc euh, c'est là que j'en viens à la question euh, pour, pour Fabrice euh, alors c'est pas la première fois je crois que c'est pas le hasard qu'on qu fait ces, ces vidéos puisque tu avais déjà participé Alors c'était également sur les tumeurs sur les, les biopsies liquides mais sur un autre type d'hémopathie euh, là on est sur le Hodgkin euh, et alors voilà sur la figure qu'on qu présente sur, sur la diapositive bon, le, le gold standard vous m'avez expliqué que ça restait l'anapate et dont le, le suivi euh, l'imagerie fonctionnelle de type TEP. Euh, euh, là, on a un biomarqueur, un surrogate. Euh, dans le suivi, là, tu nous présentes une, une image où on voit qu'après euh, le traitement, il y, y a de la maladie résiduelle, alors qu'avec ce nouveau biomarqueur, il eh n'y ben, a, a plus les mutations et on a l'impression que la réponse au, au traitement est optimale. Euh, c'est le gold standard, on se dit peut-être que le biomarqueur s'est trompé. Co comment battre le biomarqueur Co Comment bio battre le, le gold standard, je veux dire euh, Comment vous êtes sûr que c'est euh, bien le, le, le biomarqueur qui a raison Oui, alors effectivement, comme toute technique de biologie moléculaire, il y, a, euh, il y a un seuil de détection, il y a une sensibilité qui fait que cette technique peut être prise en défaut. Et on estime de l'ordre de 10-3, le niveau de sensibilité pour détecter de l'ADN circulant avec nos techniques ouais. de, de, de biologie moléculaire. 10-2, 10-3. La particularité dans la maladie de Hodgkin, c'est que la cellule tumorale est très rare. Et le PET scan, finalement, ne voit que le micro-environnement. Et l'imagerie par PET scan n'identifie que la fixation du glucose du micro-environnement. La cellule de reiss qui est la cellule incriminée dans le skin, est une cellule très rare. Et paradoxalement, le génotypage à partir de l'ADN circulant, donc du plasma, est plus simple que à partir de biopsies tumorale ganglionnaire. Donc... Notre effectif est un petit peu limité, on est à 60 patients, mais l'étude se continue actuellement de manière prospective et on va atteindre les 120 patients analysés dans quelques semaines. Et là, on pourra faire les corrélations entre les données de PET scan voilà. et les données d'ADN circulant et identifier de manière plus précise les faux positifs, les faux négatifs, car il en existe avec les, Donc, avec les deux dans, techniques. Dans les deux sens. Voilà. Ok, bah, écoutez, euh, messieurs, euh, permettez-moi de vous féliciter pour ce travail prospectif euh, magnifiquement valorisé. Et peut-être euh, Fabrice à une année sûr, prochaine, avec à l'année prochaine. Avec merci, à, merci à tous merci, les deux. Monsieur, Merci.